Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo étirement stretching et renforcement de la sangle abdominale. Donc euh, ça s'adresse à tout le monde, euh, l'idée étant de se sentir un petit peu mieux, euh, de gagner un petit peu en souplesse, euh, de, bah, de raffermir la ceinture abdominale. Euh, alors on va faire un petit échauffement dans un premier temps et ensuite je vais vous proposer un enchaînement de mouvements euh, que vous pourrez ensuite répéter si vous le souhaitez. Alors l'échauffement, on commence, mains sur les épaules, jambes fléchies, pieds écartés à peu près largeur du bassin, bassin vers l'avant hein, en rétroversion et rotation. On inspire et on souffle, on inspire et on souffle. Ne cherchez pas la vitesse mais par contre cherchez bien l'amplitude. J'inspire sans creuser le bas du dos, hein, bassin en rétroversion, j'inspire et je souffle. Arrêt, bras tendus, on inspire et on souffle. Encore, on inspire et on souffle. On essaie de rapprocher les omoplates sans creuser pour autant le bas du dos. On inspire et bras sur le côté, on souffle. Tout petit, tout petit cercle. Donc là, les épaules sont basses. On rapproche les omoplates. On ne creuse pas le bas du dos. Et dans l'autre sens, tout petit cercle contractez bien les fessiers et on reste statique. On tourne les pommes de main vers le plafond, vers le ciel et on ramène simplement. Donc toujours euh, épaules basses, homoplate rapprochées et on alterne, droite, gauche, droite, gauche. Les coudes sont à la hauteur des épaules, il n'y a que le, les bras qui bougent, hein. le reste est statique. Encore droite, gauche droite, gauche, droite, gauche, et on ramène vers l'avant, et petit cercle vers l'avant. Tout petit, encore une fois, bassin vers l'avant, et dans l'autre sens, ça doit un petit peu chauffer au niveau des épaules, et on croise en dessous, au-dessus. Fléchissez bien, et on relâche, bras le long du corps, épaules basses, on regarde vers le ciel, on inspire et on souffle. Donc là, on enchaîne avec la nuque. On inspire et on souffle. Donc ça, vous pouvez le faire un petit peu plus longtemps que nous. Hein. Je fais une dernière fois avec vous. On inspire, on rentré, on rentre et on souffle. On incline la tête vers la droite, on inspire et on va de l'autre côté, on souffle. On inspire et on souffle. On revient au milieu. Encore une fois, si vous souhaitez le faire plus longtemps, n'hésitez pas. On est au milieu. On tend les jambes. On ramène le menton vers la poitrine. Et là, on arrondit le haut du corps. On commence par les vertèbres cervicales, puis dorsales. On descend tout doucement, tranquillement. Et on est en bas. Donc, une fois qu'on est en bas, on a les pieds à peu près écartés largeur du bassin. On essaie d'éloigner les épaules des oreilles et on se balance tranquillement de droite à gauche il n'y a que le haut du corps qui bouge on essaie de bien garder le bassin dans l'axe soufflez bien, si vous êtes plus haut c'est pas grave hein. l'idée c'est d'aller en douceur, je ne suis pas en train de donner des à -coups. je vais avec la respira ma respiration, je vais de droite à gauche et on reste au milieu encore une fois on est au milieu, on essaie d'éloigner les épaules des oreilles c'est à dire que je n'arrondis pas pour me dire ah je vais, je vais plus bas non, j'éloigne les épaules J'inspire et à l'expiration, j'essaie de descendre un petit peu plus. Encore une fois, on inspire et on souffle. Là, on reste en bas, on place les pieds en ouverture et on fléchit tranquillement. On descend le passant au sol, on a le dos droit et on va allonger, allonger la jambe droite. Je me replace au centre. Donc, jambe droite, là j'ai les mains au sol. Le genou sur le côté, les deux mains sont à l'intérieur du genou. Hein. Je n'ai pas une main de part et d'autre du genou. Bien à l'intérieur. On pousse le bassin vers le sol. Et on pousse le genou avec le coude. Épaule vers l'arrière, hein. on ne reste pas euh, tassé. On se grandit toujours. Là, on étire essentiellement les adducteurs. Pied flex hein, vers le plafond. On reste sur cette jambe fléchie. On va simplement pivoter. Et là, on se grandit encore une fois. Donc, là, la position... Genoux au-dessus de votre talon, donc j'ai pas les mains en appui, hein, je suis pas vers l'avant, au contraire, j'ai les mains en appui à côté du talon. Je pousse le bassin vers le sol afin d'étirer le psoas. On reste comme ça et on va simplement allonger le bras vers l'avant. On se grandit du bout des doigts jusqu'au talon qu'on pousse vers le sol. Donc là, bien, étirement psoas, euh, début du quadriceps, donc le haut de la on pose les mains en plat et on vient en position de planche. Alors là, l'idée de la planche, c'est quand même de maintenir au moins 30 secondes la planche. On rentre le ventre, on en appuie sur les mains et sur les pieds. On se grandit, on regarde vers l'avant et on souffle. Donc pensez bien à la respiration. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Encore. Donc vous tenez un minimum de 30 secondes. Je passe sur le côté. Je me grandis, j'aligne bien la main qui est vers le plafond, la main d'appui. Je pousse les hanches vers le plafond et je reste. Si c'est un petit peu difficile, vous avez toujours l'option de poser les genoux au sol. Si ça va, on reste. Pareil, 30 secondes, ce serait pas mal. Verrouillez bien le coude, le bras n'est pas fléchi, sinon vous rajoutez une complexité. On repasse au milieu et on repart pour 30 secondes. En position de planche donc pareil hein, j'ai pas les fesses en l'air je ne creuse pas au niveau du bas du dos on est le plus à plat possible et on se grandit et bien entendu on part de l'autre côté autre côté je me grandis donc là je ne vous vois pas mais euh, vous avez l'idée c'est comme tout à l'heure une fois qu'on a fait l'autre côté pendant 30 secondes on garde les jambes tendues on marche avec ses mains jusqu'à ses pieds on et on reste en bas encore une fois j'ai éloigné les épaules des oreilles je souffle bien je relâche la nuque Gardez les jambes tendues là euh, l'essentiel c'est pas de toucher le sol si j'ai les mains sur les tibias c'est très bien également l'idée c'est d'avoir le dos un maximum plat de sentir l'étirement dans le quadriceps le poids du corps dans vos orteils et on reste on souffle main au dessus des genoux pas sur les genoux bien au dessus là je regarde vers l'avant. On inspire, on éloigne les épaules des oreilles et on relâche en souffle. On fléchit les jambes, on remonte tranquillement. Jambes fléchies jusqu'en haut. Et là, on peut faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on repart, on enroule menton, poitrine, on descend vertèbre après l'autre, souvenez-vous, on va le faire un petit peu plus en accéléré, on est en bas, on éloigne les épaules des oreilles, on place les pieds en ouverture, on fléchit, on descend et on ramène la jambe sur le côté, donc là, je pousse le, le genou avec le coude, main à l'intérieur, épaules loin des oreilles, étirement au niveau des adducteurs, de là, on avait pivoté. Sur le côté et je recule ma jambe vers l'arrière mes mains s'en appuient au niveau de mon talon je regarde vers l'avant je me grandis je pousse le bassin vers le sol encore une fois l'idée c'est d'étirer soit un petit, peu, un petit peu éventuellement le quadriceps et j'allonge le bras vers l'avant je reste ensuite je pose la main au sol j'allonge la jambe vers l'arrière je rentre le ventre, je reste au moins 30 secondes en position de planche. Une fois que j'ai fait ma planche pendant 30 secondes, je bascule bien les pieds, hein, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Bras en l'air, je pousse les hanches. Je reste 30 secondes si possible, je reviens au centre. 30 secondes, on rentre bien le ventre, on se grandit et on pivote de l'autre côté. Avec les pieds qui pivotent également, on se grandit. Soufflez bien et on revient au centre. Là, avant, de avant de remonter, pardon, on descend en position de gainage, on reste un petit peu, un petit peu c'est généralement 30 secondes. Donc vous restez pareil, la position n'a pas changé sauf qu'on est passé sur les coudes, on pose les genoux au sol, c'est le dernier mouvement avant de s'arrêter, on est en position à quatre pattes, on inspire, on rentre le ventre, on soulève la jambe droite, le bras opposé. Poids du corps vers l'avant, bassin en rétroversion. On se grandit, on éloigne les épaules, les oreilles et on relâche, en souffle. Restez un petit moment en haut, c'est-à-dire une dizaine, quinzaine de secondes. On se grandit, poussez bien sur la main d'appui. Gardez bien le poids du corps vers l'avant, rentrez le vent et on relâche en souffle. Ça vous pouvez le faire 3 à quatre fois de chaque côté. On crochette les orteils, on décolle les genoux, on marche avec ses mains. Jusqu'à ses pieds, on reste en bas, on relâche, on fléchit les jambes et tout doucement, on remonte. Gardez bien la nuque, relâchez jusqu'au bout, les épaules également et on revient, on est en haut. Et là, simplement comme au départ, jambes fléchies, rotation des épaules dans un sens, puis dans l'autre. Inspirez, soufflez, rentrez le ventre. Et on relâche, relâchez bien. Voilà, ben, j'espère que ces quelques étirements et ce renforcement de la sangle abdominale vous fera du bien. N'hésitez pas à répéter cet enchaînement. Et nous on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Bon courage, à bientôt